La première expérience négative que j'ai vraiment euh, traversée en tant que personne trans, c'était la thérapie de conversion, qui a commencé quand j'avais euh, 8 ans et demi, un peu avant mes 9 ans. J'avais fait une première tentative de coming out à l'époque, mais euh, on était en 94 et il n'y avait pas beaucoup de ressources <rire> accessibles. Euh, mes parents avaient été référés à un psychologue qui s'est avéré être une racleur transphobe qui a donc encouragé une thérapie de conversion comportementale. Donc mes parents ont mis en place tout un cadre pour essayer de euh, en fait, me pousser vers le genre masculin et réfréner toute féminité que je pouvais exprimer. A l'époque j'avais les cheveux longs, on m'a rasé la tête de force, on m'a forcé à faire des arts martiaux, à faire du développement musculaire alors que j'avais même pas 10 ans. On m'a forcé à m'intéresser à des choses qui ne m'intéressaient pas. Donc, euh L'usage des, des, des armes à feu, euh, le, les sports de combat, euh, la chasse à l'arbalète, you name it. Vraiment toutes les activités euh, clichés entre guillemets pour euh, me masculiniser, en fait, pour euh, que j'oublie totalement euh, qui j'étais. C'est une période qui s'est accompagnée de beaucoup de violences psychologiques et physiques parce que, comme dans la plupart des thérapies de conversion, on fonctionne plutôt au renforcement négatif que positif. Donc en gros, euh, soit tu respectes ce qu'on te demande de faire et on te fout la paix, soit te, tu te rebelles et on te, euh, on te punit, en fait. Ça a duré jusqu'à un petit peu avant mes 12 ans, où euh, on m'a un peu lâché la grappe parce que j'allais rentrer en secondaire, donc l'équivalent du collège en France. Bon, j'avais intégré les choses, en fait. Je, je faisais semblant d'être quelqu'un que je n'étais pas pour qu'on me laisse tranquille, pour qu'on ne me bête pas, pour que je puisse tout simplement... Euh et vivre, enfin survivre en fait, c'était vraiment, euh, j'étais vraiment dans la performance. J'avais cru que les choses allaient s'arranger euh, si je jouais le jeu, mais euh, j'ai toujours été terrifié en fait que les gens découvrent ma transidentité. Par exemple, j'ai pris, euh, j'ai fait le serment à, à 12 ans de ne jamais boire d'alcool ni de consommer quoi que ce soit parce que j'avais peur de ne plus être en contrôle et de me outer et que tout recommence à nouveau. Du coup, euh, j'ai soigneusement. Euh, Calculer toute mon, toute mon apparence, ma présentation, mes relations aux autres Pour qu'on ne devine jamais qui j'étais J'étais vraiment dans la, dans la performance toute ma vie ouais, Je me suis vraiment laissé, euh, laissé détruire parce que je ne me supportais pas Il y a eu d'autres périodes où je, je me suis un peu repris en main et J'étais un peu plus résigné à jouer ce rôle pour le, le reste de ma vie Que j'espérais assez courte Il y a eu euh, évidemment plusieurs TS qui ont marqué, euh, qui ont marqué toute cette période euh, du coup, mon parcours, euh, moi, avec les hormones, euh, dès le début, a été un peu euh, borderline pas légal du tout. Parce qu'en fait, je suis allé voir une généraliste avec un tube de stro vide, et je lui ai dit, bah, j'ai acheté celui-là sur Internet, je suis une femme trans, et, euh, et j'ai besoin d'une ordonnance, en fait, parce que euh, que vous acceptiez de me le prescrire ou pas, de toute façon, je m'en procurerai. Mais clairement avec une ordonnance ce serait plus facile et puis surtout ce serait remboursé, ça coûte 2€ euros à la sécurité sociale alors que moi ça me coûte 70€ euros sur internet. Je, je viens vous demander si vous voulez bien me faire une demande d'ALD et au passage une ordonnance, si vous refusez de toute façon mon traitement hormonal il est là il et il continuera. Ce qui était complètement faux. <rire> En réalité, euh, le tube, on me l'avait filé, euh, bon, il n'était pas encore vide, mais je l'avais pas du tout acheté sur internet et j'avais aucun moyen de, de continuer mon traitement après. Mais ça a marché. En plus, du coup, dans le marché légal, on se retrouve vraiment soumis au, aux bonnes volontés des distributeurs et des fabricants. Et il se trouve, comme par hasard, que les produits qu utilisent les femmes trans, qui sont à l'origine destinés aux femmes ménopausées, mais... Elles peuvent bénéficier d'un peu plus de choix que ça aussi. Ils sont hyper régulièrement en rupture de stock. Et que ce soit euh, les producteurs qui arrêtent simplement de produire, euh, les réseaux de distribution qui se retrouvent bloqués à une étape ou une autre et qui paralysent une région entière ou une ville. Où... Ça a posé problème à, à énormément de gens dans mon entourage et, euh, et notamment parmi celles qui, qui sont passées maintenant aux infections aussi. En, en fait, rester dans le système normal ça te met dans une situation de randomité complète où tu sais jamais ce qui va se passer et jamais à quel moment le, la réalité des six va te rattraper et te tabasser sur le coin de la gueule au départ on se demandait si on allait si on allait essayer de faire un squat en fait cette possibilité d'avoir ce bâtiment pour très peu cher et de l'acheter à plusieurs ça nous a libéré de de la contrainte de précarité qui est le squat où en fait euh, on peut t'expulser à n'importe quel moment on peut raser ce que t'as construit ce que t'as mis 10 ans, 15 ans à construire en un clin d'œil en quelques secondes ça arrive à des tas de squats euh, tout le temps et ça d'en être libéré c'est vraiment... mentalement c'est très réconfortant quoi enfin quand j'ai eu les clés euh, <rire> je suis retourné et j'étais là c'est à nous j'ai un endroit où je peux vivre je j'aurais jamais besoin de m'inquiéter de est-ce que je vais avoir un toit au-dessus de ma tête ou pas en fait. Et ça c'est ça c'est assez incroyable, euh, surtout quand on n'a pas forcément beaucoup de travail, libéré de la pression de la location. C'est merveilleux. Je euh... <rire> <rire> tellement pas allé, c'est merveilleux. J'ai commencé euh, les modifications corporelles comme beaucoup de personnes queer en motomyquilant. Et c'est devenu de plus en plus artistique euh, à base de, de brûlure en forme de spirale et tout ça. Et puis après, je suis passé au tatouage dans la continuité de cette démarche-là dans un truc pas très sain. Clairement, la première fois que je me suis tatoué moi-même, j'en ai aucun souvenir, j'étais totalement dissocié. C'est le lendemain que je m'en suis aperçu que je m'étais tatoué. Et puis après, à partir de là, j'en ai fait quelque chose de plus intéressant et euh, de plus euh, positif. Donc euh, la manière dont j'ai euh, essayé de transformer tout ce qui m'est arrivé en « je ne veux pas que ça arrive aux autres » et essayer de mettre ça en au cœur de ce que je peux apporter aux gens autour de moi, ça s'est produit à peu près un an après ma transition, donc euh, c'était vraiment une période très difficile où j'ai perdu beaucoup de choses. C'est aussi une période où j'ai mis à profil mon background, mon expérience en tant que chercheuse en psychologie, pour essayer de comprendre tout ce qui m'est arrivé, parce que forcément, pour pouvoir tenir avec tout ça, il y avait une grande part de, de déni. Et en acceptant tous ces éléments de mon passé, donc en fait, c'est un, euh, un peu ces éléments clichés où on revient sur un souvenir et puis, ah oui c'est un souvenir trans aussi. Donc tout ça, une, euh, ce sont des expériences que je me suis d'abord réappropriées. Et ensuite j'ai compris le contexte dans lequel elles ont pu se produire. À partir de là, j'ai décidé que ça ne pouvait plus arriver. Que je ne voulais plus vivre dans un monde où des enfants auraient peur d'être eux-mêmes, peur d'être torturés par leurs parents, par leur psy par le personnel éducatif. J'ai vraiment centré mon, mon activité au sein de la communauté sur euh, l'éducation et la prévention. Justement de tous ces aspects euh, sociaux. Tous ces mécanismes qui se mettent en place et qui peuvent amener aux thérapies de conversion et à la, la transphobie des, des acteurs éducatifs, en fait. Ça m'a vraiment pris un an pour tout assimiler et, et décider d'essayer d'en faire quelque chose plutôt que de, de me laisser démolir par ça. Quelque part, c'était aussi thérapeutique pour moi parce que ça me permettait de reprendre en main mon propre narratif et d'essayer de faire quelque chose d'utile de tous les traumas que que ça a pu provoquer, de toutes les années perdues qui sont un énorme regret pour moi vu que j'avais déjà conscience de mon identité bah, 22 ans avant mon, mon deuxième coming out en fait. À la base, le tatouage vraiment, c'était la suite logique de ce que je faisais euh, en tant qu'artiste euh, sur papier et autres supports euh, non humains on va dire. <rire> Quand j'ai commencé à envisager à faire du tatouage mais en me disant que je n'allais pas le faire, c'était pas du tout lié à des trucs trans ou quoi que ce soit, parce que à l'époque, je savais même pas que j'étais trans. Mais de fait, euh, dans les personnes que j'ai tatouées il n'y a pas de 6. J'ai euh, commencé à envisager de faire du tatouage il y a euh, au moins plus de 5 ans, parce qu'en fait, je faisais déjà du dessin en point bien avant, et c'est un style de dessin qui est très adapté au tatouage, et du coup, il y a plein de gens qui régulièrement me disaient que je devrais faire du tatouage, que mon style de dessin, il irait trop bien au tatouage. Et, euh, et je disais non, parce que... Parce que le tatouage c'est de l'interaction avec des gens et les gens c'est compliqué. Et après avoir transitionné, les gens c'est devenu plus simple dans ma tête. Parce que moi c'était plus simple dans ma tête. Et puis que j'étais plus intégré socialement et tout. Et du coup c'est devenu plus envisageable de faire du tatouage. Ce que moi je trouvais dans le tatouage, de se réapproprier mon corps et d'aider mes proches à se réapproprier leur corps et tout ça. Bah je me suis dit, il euh, n'y a pas de raison que d'acquarder ça que pour mes proches et tout. Vu que je me sentais capable de le faire sur d'autres personnes. Déjà j'aime à la fois le fait que pour la personne, ça veut dire qu'elle en a envie et du coup que ça va l'aider par rapport à son corps à se réapproprier son corps et à faire qu'elle trouve que euh, le plus possible que son corps euh, soit beau et tout ça. Du coup, en tant que euh, personne trans et puis aussi en tant que euh, Camille, vu que souvent je tous des proches de moi avec euh, des côtés positifs dans le fait que à la fois dans le travail graphique et dans l'attraction qu'il y a tout ça, tout est intéressant différemment. Euh, je me suis retrouvé à un moment donné de ma vie, après mon changement d'état civil qui faisait que, bah, techniquement, j'étais plus obligé de, de m'arrêter pour avoir un, un travail normal, rémunéré. À, à un moment où je pouvais bénéficier d'une période relativement longue de chômage. Et j'avais déjà commencé une chaîne YouTube à cette époque-là, afin de vulgariser les enjeux trans puis LGBT. Je me suis dit, je vais profiter de ce temps j'ai où je suis payé pour essayer de développer ça et, euh, et me concentrer là-dessus puis après quand mon chômage sera fini je réintégrerai la, la vie civile quelque part et au bout de cette année je me suis rendu compte que en fait bah, ça marchait euh, ça marchait plutôt bien j'avais le moyen de pas être obligé de sortir tous les jours dans la rue euh, pour euh, aller au travail et m'exposer tous les jours à du harcèlement de rue j'avais euh, j'avais la capacité au final de, de me concentrer plus sur ce que je faisais, sur ce que j'aimais faire, et sur essayer de rajouter un petit peu de bien dans le monde, essayer de, de faire du care pour mes Adelphes, enfin euh, essayer au final de, de faire en sorte que la réalité des personnes trans qui gravitaient autour de moi soit un peu moins merdique. Donc La Lanterne, c'est un projet qui réunit donc, plusieurs personnes qui ont parcours et qui plusieurs métiers et du coup qui réunit euh, plusieurs euh, micro-projets en fait. Un lieu de vie, euh, de pratique artistique, de pratiques culturelles, d'échanges avec les gens du village, mais on avait aussi une, une vocation de refuge et euh, d'asile envers euh, certaines personnes, donc euh, principalement neuroqueer, qui auraient potentiellement des difficultés à se loger, ou ce genre de choses, et donc on pourrait potentiellement les accueillir et euh, les aider, afin qu'elles s'en veulent de leur proposer. Et après, je me suis rendu compte que mon contenu servait à quelque chose à des gens. Euh, ce qui, ce qui m'a un peu surprise quand même, et, euh, et ce qui était hyper cool, et du coup qui m'a encouragé à faire des contenus un peu plus pointus, où mon avis était un peu plus personnel au final. On était moins sur du partage d'expérience que euh, sur une analyse qui était fondée dans mon expérience et dans ce que je voyais autour de moi. Et du coup, je me suis rendu compte que... Euh, bah voilà, il y avait des personnes trans qui m'envoyaient des messages pour me dire euh, sans tes vidéos, euh, j'existerai plus. Il y a des personnes qui sont venues me dire euh, merci pour ta vidéo, ce que je me suis rendu compte que j'étais euh, sous-hormoné par euh, une... une... Association maléfique depuis dix ans et du coup j'ai pu rectifier le tir. Il y a des personnes qui ont commencé à, à s'agréger autour de moi, créer une communauté, échanger, euh, euh, créer des, des choses communes, un langage, euh, des projets ensemble. Euh, il y a des amitiés, il y a des relations romantiques qui se sont créées. Enfin, il y a, il y a tout un tas de tout un tas de choses à l'intérieur d'une commune trans qui s'était agrégée, mais aussi d'une commune de personnes cis, euh, principalement queer, mais cis quand même euh, C'est vrai qu'au début, euh, comme je ne savais pas trop euh, comment apporter quelque chose à la communauté, ce que je pouvais apporter à la communauté, j'ai eu beaucoup de mal à poser mes limites en fait. Je me suis retrouvé à faire euh, presque le, le, le travail d'une petite association à moi toute seule, et c'était vraiment invivable. C'est-à-dire que je faisais de l'éducation, je partageais des ressources systématiquement, j'avais des dizaines de DM tous les jours, de parents, de personnes qui voulaient s'éduquer, et je transmettais les informations nécessaires, je m'étais créé une base de données, d'informations et de ressources. Et beaucoup de personnes trans, très jeunes, qui venaient me voir pour euh, pour me parler de leur expérience, pour me confier tout ce qui n'allait pas dans leur vie, en fait parce qu'elles avaient besoin de parler, elles avaient besoin d'avoir un, un contact. Et j'avais le contact facile, donc euh, elles venaient me parler de choses qui étaient parfois très dures, qui auraient mérité un véritable accompagnement dans chaque aspect de leur vie. Il y a des personnes qui venaient me voir quand elles étaient au, au bord de la TS. Je crois qu'entre 2019 et 2020, j'ai accompagné plus de 30 personnes trans qui étaient euh, sur le point de faire une TS. C'était beaucoup trop violent pour moi, parce que je n'allais pas bien non plus. Je suis vraiment soulagé euh, d'en avoir perdu aucune, en fait, sur... Euh, cette trentaine de personnes mais ça a continué c'était systématique j'ai été extrêmement sollicité et j'avais vraiment du mal à poser mes limites parce que je me disais je ne veux pas que ces personnes se retrouvent seules sans savoir sans avoir quelqu'un qui parlait bah, ça a continué pendant pendant un an et demi en fait jusqu'à il y a quelques mois où j'ai fait un j'ai fait un burn out parce que j'en pouvais vraiment plus je faisais ça 13, 14 heures par jour, c'était juste plus possible. À un moment, mon corps a dit non et j'ai fait, euh, fait un burn-out. Je crois que c'est la première fois que j'ai désactivé entièrement euh, toute ma présence sur tous les réseaux parce que j'en pouvais plus, en fait. Et le pire, c'est que je me sens encore coupable de ne pas être capable de, de faire plus, bah, parce que j'ai envie que chaque personne trans qui en ait besoin puisse avoir euh, une personne à contacter si ça ne va pas. Il y a vraiment une urgence de développer des réseaux à ce niveau-là. Je sais que je ne suis pas la seule euh, à avoir euh, un peu trop forcé au début de, au début de mes activités dans, dans, dans le militantisme, en fait. On est nombreux que ça s'être euh, vraiment cramé à essayer de faire ce, ce taf de care à l'extrême, là où on n'avait pas la structure pour le faire, on n'avait pas l'accompagnement pour le faire. C'est un de mes projets sur le long terme, c'est de développer des réseaux pour qu'on bah, qu ne soit pas seul et qu'il y ait un maximum de personnes trans qui puissent être présentes pour d'autres personnes trans, et qu'on puisse éventuellement euh, bah lâcher prise quand ça ne va pas et, et transmettre, euh, transmettre le relais à d'autres quand on a pris notre dose pour la journée, en fait quand on a déjà vécu des choses difficiles sur la journée. Voilà, merci beaucoup. Je t'en Est-ce que tu veux un câlin <rire> C'est toujours bienvenu. Il me restait du coup euh, comme option seulement les implants ou les injections. Il y a quelqu'un qui m'a recommandé du coup, euh, une, une personne qui vend des fioles d'estradiol des euh, diluées euh, pour injection. Et là ça a été, euh, ça a été formidable. Euh, il m'a fallu un bout de temps avant de passer le cap quand même. Parce que bah, déjà c'est pas complètement légal. Euh, c'est pas tout à fait illégal non plus. Mais, euh, mais effectivement c'est des circuits un peu... Euh, un peu complexe. C'est vraiment le pied pour moi au niveau euh, du mode d'administration, de la, de la durée, euh, de l'espace entre les prises, du dosage, tout ça, c'est euh, vraiment formidable. Par contre, effectivement, ouais, j'ai clairement l'impression qu'autour de moi, de plus en plus de gens se mettent aux, aux infections. Alors, il y a une grosse part prosélytisme de ma part qui est évidemment non négligeable de la mienne et de ma copine avec qui on a commencé au début. Mais il y a des personnes comme ça qu'on ne connaît pas forcément, qui s'y sont mises aussi, et on voit de plus en plus d'informations arriver sur Internet, sur les réseaux sociaux, tout ça. Et du coup, maintenant que je suis habitué à passer par un circuit alternatif en matière de, de traitement, donc là, dans ce premier cadre par rapport aux injections d'hormones pour ma transition, je me suis dit, en vrai, je commence à avoir accumulé un paquet de connaissances sur tout ce qui est aussi neuroleptique, antidépresseur, anxiolytique, tout ça. Et il se trouve que bah, des thérapies basées sur les produits hallucinogènes, il y en a pas mal en cours de développement. Et je me suis mise à l'automédication à base de LSD microdosé. Mais en fait, là, depuis que j'ai commencé, euh, bah, je constate absolument aucun effet secondaire négatif. Ce qui est confirmé aussi par ma partenaire de vie. Et j'ai un, un élan de motivation qui me permet vraiment de, de me réactiver dans ma vie, ce qui était quelque chose de très compliqué. Il y a, les effets sont très subtils, enfin, ça n'a aucun effet euh, hallucinogène, du coup on ne s'en rend même pas compte. C'est juste euh, le soir on se rend compte qu'on a fait plein de trucs qu aura, que d'habitude on n'est pas capable de faire. Et euh, du coup enfin, c'est vraiment euh, thérapeutique et pas du tout euh, récréatif. Et du coup, cette maîtrise des drogues que j'ai eue, enfin cette maîtrise, cette connaissance des drogues, clairement quelqu'un qui dit qu'il maîtrise les drogues, faut pas le croire, euh, cette connaissance des drogues que j'ai eue m'a permis de m'aider moi-même et de progresser et tout, et euh, peuvent aider aussi d'autres personnes, parce qu'il y a plein de personnes queer euh, qui sont plus ou moins des drogues et tout ça. C'est un sujet un peu tabou, quand même, et du coup, avoir des connaissances là-dessus et puis en pouvoir en parler sans avoir peur de se cacher et tout, ça aide aussi les gens. Et du coup, je... Je pense de plus en plus que en fait, euh, je vais atterrir sur une, euh, sur une zone où quasiment toute ma médication se fera en fait, euh, d'une manière un peu personnalisée, un peu euh, hors-circuit comme ça en fait, et, et ça je pense qu'à terme, euh, moi personnellement ça me conviendrait très bien.